Vous aurez peut-être la chance de trouver au pied de votre sapin une de ces magnifiques créations alliant travail du verre et du fer. Et bien sachez que le Père Noël aura peut-être spécialement passé commande pour vous auprès des élèves du lycée Jean Monnet heures Des élèves venus des quatre coins de France, au parcours souvent variés et qui font le choix de pousser les portes du lycée Jean Monnet afin de bénéficier d'un enseignement spécifique et peu commun. De je suis de... De Fontainebleau dans le 77, j'ai emménagé dans le sud il y a 4 ans vers Perpignan et je suis venu spécialement euh, à Moulins, euh, dans l'Allier pour euh, les études de Very. Donc l'École nationale du Verre, c'était ce qui me paraissait le mieux. Des élèves passionnés et motivés qui, à l'instar de Lorenzo, voient leur talent justement récompensé. Donc, on m'a proposé euh, de faire le concours en deuxième année de CAP, donc j'étais en TIV. Et euh, donc le sujet, c'était une boîte euh, à cookies. Donc, euh, qui réunissait toutes les techniques que j'avais appris jusqu'à présent euh, le sablage pour ce qui est des motifs, euh, le façonnage euh, des angles, euh, le collage et euh, la précision aussi, pour être très précis. Du coup, j'ai décroché les trois médailles d'or euh, du concours des meilleurs apprentis de France. Euh, donc, et médaille d'or départementale, la médaille d'or régionale et la, et la médaille d'or nationale euh, de la session 2020. Pendant quelques mois, elle va être exposée au, au musée de Bourges des meilleurs ouvriers de France et euh, après, euh, je vais la, la garder euh, chez moi, euh, mes parents le, la convoitent. Alors les élèves, ils sortent de principalement de troisième. Donc on a dans le même diplôme un CAP Art et technique du verre et art du verre et du cristal, dans la même classe. Donc art du verre et du cristal, ce sont les verriers à chaud qui soufflent le verre et ils sont tailleurs aussi. Et art et technique du verre, c'est l'option décorateur sur verre, donc c'est principalement du verre plat, de la gravure, du sablage, du fusing, du formage à chaud, donc plein de domaines différents. Et après le CAP, c'est le BMA, brevet des métiers d'art. On est en première année de BMA euh, verrier décorateur. Moi j'ai fait un CAP euh, menuiserie aluminium vert l'année dernière et euh, je m'étais directement orienté que sur le verre parce que j'avais fait en alternance dans une entreprise de miroiterie et du coup euh, là je voulais continuer mes études que dans le verre et un petit peu plus artistique et puis euh, pour l'instant je suis content. Quand on commence à travailler le vert euh, on bah, n'arrive on pas à s'arrêter. Euh, C'est un matériau qui qui tient à cœur. Des élèves heureux d'apprendre et de répondre à des commandes passées par des entreprises locales. On a depuis quelques années maintenant une classe qui travaille en mini-entreprise qui s'appelle Entreprendre pour apprendre. et Souvent des personnes font appel à nous, à cette classe, pour réaliser des trophées. Et donc ça leur permet de voir aussi le niveau de travail de nos élèves des élèves qui ne peinent pas à être embauchés une fois leur diplôme en poche. Alors on a nos partenaires, Saint-Louis, Cristallerie de Saint-Louis, Baccarat, Lalic, ça ce sont nos grands partenaires, les grandes cristalleries françaises, qui recrutent depuis l'année dernière énormément, parce que je même pas assez d'élèves alors leur présenter. Dans des pays étrangers, sur l'Asie principalement, le Covid leur a permis de... De relancer l'achat du cristal, parce qu'ils se sont dit que chez eux, euh, tout seuls, ils allaient de temps en temps avoir le plaisir de boire du cristal. Donc euh, la vente est très très bien repartie et c'est pour ça que les cristalleries embauchent de nouveau. Le plus du lycée Jean Monnet, c'est de pouvoir mêler différents corps de métier et donc de créer des œuvres d'art complètes. Je suis venue dans l'Allier euh, vraiment euh, pour le lycée euh, Jean Monnet. Euh... Puisqu'ils proposait les deux formations, ferronnerie et verrerie, euh, au même endroit. Comme euh, c'est un peu l'école nationale du verre aussi, c'était le, le meilleur choix pour moi euh, qui, se, qui se présentait. Alors moi j'ai eu un parcours un petit peu euh, atypique. J'ai fait un baccalauréat scientifique, une euh, classe préparatoire euh, artistique, une licence en art plastique. Et là je suis euh, du coup dans le CAP euh, Ferronnerie d'Art parce que je voulais apprendre quelque chose de plus technique. Enfin mon but final c'est de pouvoir faire euh, des pièces artistiques ou des œuvres d'art en ferronnerie et en verrerie aussi. Et après le CAP, ce sera le BMA, brevet des métiers d'art, qui réunit en une même classe verrier et ferronnier. Une manière de mêler les savoir-faire pour pouvoir réaliser une œuvre de A à Z. C'est trois sections en une, où on va retrouver la ferronnerie, le verre à chaud et le verre à froid. Euh, L'avantage, c'est qu'ils ont travaillé exactement sur les mêmes créneaux euh, dans l'emploi du temps. Donc ça nous permet de pouvoir faire des projets en commun, euh, comme ici on peut voir les, les luminaires où on vient confronter nos, nos trois matières différentes et qui vont se travailler différemment. Donc le dialogue et apprendre à travailler avec un autre corps de métier. Des élèves heureux de pouvoir présenter leur travail au grand public et à leur famille en particulier. Ah, C'est une soirée où ils ont une fierté aussi de présenter leur métier. Donc ils sont contents, les parents viennent, on a aussi la réunion parents qui est en même temps, donc ça permet aux parents de venir discuter avec les enseignants et de voir leurs enfants travailler le verre. Et ça, ils ont une certaine fierté. bah C'est vrai que quand on ne vient pas de l'univers du verre, on connaît très peu en fait. Et euh, bah, on le voit avec tous les gens qui, qui viennent et on voit des sourires, des trucs comme ça. Et... C'est bien. C'est l'opportunité de présenter un petit peu ce qu'on fait au lycée et puis de, de montrer aux gens un petit peu ce qui se... Ce qui existe encore euh, comme métier artisanal, etc. Et c'est vrai que bah, les métiers de la ferronnerie, c'est des métiers qui ne sont pas très très connus aujourd'hui. Euh, quand on en parle un petit peu autour de nous, les gens ne savent pas trop ce qu'on fait. Donc euh, c'est l'opportunité de pouvoir, euh, pouvoir se présenter et, et faire des démonstrations euh, sur comment ça se passe aujourd'hui. Ces 50 dernières années, on a eu vraiment euh, des procédés nouveaux qui sont arrivés pour, où on peut travailler plus vite et avoir le rendu... Euh, quasiment euh, identiques, J'irai à des techniques euh, plus anciennes, les premières techniques de forge ou autres, euh, qu'on garde quand même, on a quand même ses bases de, de, de, de, de travail, mais on va avoir des procédés euh, comme la soudure, on va avoir plusieurs procédés de soudure maintenant où on se permet de pouvoir souder des matériaux qu'on ne pouvait pas forcément assembler à chaud avant, euh, autres que des assemblages euh, mécaniques comme le riftage, le vissage, etc. Des méthodes de travail qui évoluent mais qui nécessitent toujours une bonne condition physique. Oui, oui, bah c'est physique, c'est de l'endurance et puis c'est travailler dans la chaleur, le bruit, c'est pas toujours évident mais bon, on s'y fait au fur et à mesure. Et pour les fêtes de fin d'année, eh c'est au marché de Noël, à Isatis, à Izer, que les élèves proposent leur création à la vente. Des objets à petit prix qui feront peut-être naître de grandes vocations.